Zombie apocalypse. Salut tout le monde, on se retrouve donc sur la partie 3 de Aluna Sentinel of the Shard. Comme je vous ai dit dans la partie 2, on verra si euh, par rapport à vos retours, euh, je développe un peu plus le jeu, puisque j'avais décidé de vous faire la découverte en trois parties. Vos retours jusqu'à présent, au niveau de la partie 1, du moins, étaient positifs. Donc euh, ça m'a donné envie de vous faire la partie 2. Donc je verrai vos retours par rapport à la partie 2, pour voir si euh, vous êtes toujours réceptif au jeu. Après, au niveau de la partie 3, si je vois qu'effectivement, vous accrochez beaucoup moins, ben comme je vous le disais dans la partie 2, je continuerai moins de mon côté pour mon plaisir personnel parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est très sympathique à jouer, très fluide, Voilà, mais pas si simple qu'on peut le penser pour un point and click. Euh, si je vois par contre que les retours sont bons, ben peut-être qu'on continuera quelques épisodes sur Aluna pour voir effectivement jusqu'où euh, on peut aller euh, les levels, euh, les prochains boss qu'on aura. Puisque là, dans la partie 2, on avait quand même fini deux missions. Donc, là, on nous demande d'aller parler à Boyer. Euh, vous le savez, le jeu n'est pas en français, mais bon. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, je vous mettrai des liens de la, des deux vidéos à la fin. Et là, donc, on fait le tour pour voir s'il n'y a pas des objets cachés. Et on va parler, donc, là, il y a du monde. Ce qui peut nous aider, euh, comme je vous ai expliqué, à monter en level. Donc, pourquoi pas les affronter. pour trouver des, euh, des objets cachés. Alors. On va les attaquer à la machine. J'ai plus de mana. ça va, c'est pas des... des healers là. Ah, euh, Je vais pas être trop vite. On a encore beaucoup de monde sur nous. C'est vrai que la magie, quand même, c'est je vois un lama là sur la gauche en haut de c'est un des objets à trouver alors par moment vous l'entendez dire, fâche chamama, rappelez-vous le premier épisode, hein, sa mère est une déesse elle, a, elle implore son aide parce que là on avait un acolyte et l'acolyte nous a quitté il est allé, elle est repartie donc on a plus d'aide vraiment alors, on va se le faire la magie On y enlève 300 points hein, à chaque fois Ok, Ouh, on a eu chaud On va prendre de l'argent Ici vous voyez les lamas, il faut les trouver Ce sont des... Voilà, Ça nous, rappelle... ça nous ramène quand même pas mal d'argent Alors je vais me remettre de la vie Parce que là je vois qu'il y a du monde Hop, il y a un ours bah, La magie lui fait énormément de dégâts hein. s'attaquer à, à l'ours c'est un méga bire. on a Pachamama notre mère qui nous envoie apparemment euh, de l'aide hein, au niveau mana Hop. on va ramasser l'or vous voyez on est pas loin de passer niveau 8, je pense qu'on a des points de skill aussi à mettre. Je ne me suis pas trop au on a penché dessus, on a de la main là à côté. Je oh, ce qui est encore assez en Je ne pense pas on, a, on entend la voix de Pachama. On a pris un, un point de skill. Hop là. Ok. Donc on ramasse le lama. On est passé niveau 9. Hein. Donc c'est pas à laisser de côté. Ici on en a un autre. Est pas ok. Parce que là on s'en sort pas trop mal. On va regarder pas, là, mais je crois que là on a tout fait. Ouais. Alors. On va suivre notre flèche verte. Hop, ici j'ai rien oublié, il n'y a pas de loot. Non. Donc on continue. Faut-il encore que je trouve le chemin qui va m'amener à... Vous voyez, il faut que j'aille de l'autre côté là-bas. Là, là je n'ai pas l'impression que par le temple ici... Peut-être par là. Non. Je vais me remettre de la vie. C'est ton jamais. Euh, Est-ce que je peux passer par la gauche là Ça a l'air. Non, j'ai l'impression de tourner en rond en fait. Faut que je rejoigne les terres. Comment je vais faire ça moi Allez parler à Boyer, moi je viens de lui parler, mais là par là je peux rien faire. Faut que je rejoigne les terres donc je pense qu'il faut que je descende euh, du temple là. Essayer de trouver le chemin. Seulement. Euh... Passons peut-être par là. Ce qui est bizarre parce que ça me ferait revenir... Euh... Ah, ici peut-être. Par là, là. Il y a des ennemis. There she is. Et pas qu'un. On se soigne. C'est oh, pas malin. Hein. C'est mal, ils font très mal, hein? Les qui sont de plus en plus résistants. Ouais. Les archers derrière me piquent énormément, hein, on ne peut pas dire mais... Ok. Il y a du monde au balcon. Euh... Oui, c'est toi. Pas... C'est chape. Okay. Alors il y a effectivement plusieurs niveaux de difficultés Je crois qu'on était parti en facile hein, pour faire la découverte Donc euh, il y a plusieurs niveaux de difficultés je pense que déjà on... Je sais plus si on avait mis en facile Mais déjà en facile il est hard Il hein. y a rien à loot On va s'en être une potion Oh il y a du monde encore là <rire> Je sais pas combien il y yeah, yeah, yeah. en dessus, mais rien il y en a un paquet. Yeah. ça serait bien que tu me donnes du mana mmh. <rire> on va pas mal, mal de loot là quand même hein. <rire> ah ouais, c'est barré hein Mais bon, en tant que fille de DS, on devrait leur faire la peau. Alors, au niveau du jeu, je sais pas. Plus on va avancer, si les boss sont de plus en plus difficiles, hein, ce qui serait logique. Ça se complique même là, hein. c'est beaucoup plus dur que dans la partie 1. Alors, on prendra le, le coffre après, ici on a ceci. Il n'y a rien d'autre à looter là. De l'argent et un hein. arc. Il y a des boules d'oreilles aussi que j'ai pas vues. Les items sont assez petits pour hein. pouvoir les voir. Enfin, ils brillent. Allez, on est reparti, il y a du monde. J'ai la vie à fond, ouais. Are you even? My is Don't get the my is my I need to restore my energy vraiment on va aller parler aux personnes qu'on veut parler à boyer je sais pas où est boyer mais j'espère qu'il n'est pas trop trop loin parce que ça fait du monde là Pachamama nous donne là on a une armure A la limite même si on les porte pas qu'on voit que par rapport au stuff qu'on a déjà euh, c'est moins fort Bah à la limite on les revend hein, ça nous fait de l'argent objectif alors on a un mana là de la vie ici il y a du monde au balcon encore là encore, ici. Alors, on va les faire d'abord parce que sinon on va mourir je peut pas dire qu'on a 5 tranquille. Vous voyez, le niveau monte beaucoup moins rapidement qu'au début, ce qui complique l'affaire. On est qu'au niveau 9 hein. Pourtant, on a tué des, des monstres, des loups, des machins. Ok, on va prendre l'argent, on va looter euh, ce qu'on n'a pas pu prendre de l'autre côté, euh, ici. Par contre, il faut aller là-bas, mais je, on, va, on va tuer ceux qui sont sur la, la droite, là. Voilà, il oh y a un ours. Se soigner. Allez, c'est parti. J'espère que Pachamama est avec nous. Ah, il s'est aidé! Ah! You Là, on est bon par contre je crois qu'il y a du monde Alors, regardez sur la droite si on peut pas passer donc faut sûrement aller là-bas il y a du monde qui nous attend comme d'hab hein. I will defend my team. I must recharge the shark. Yeah. My magical power powers, Obi yeah. Die! Die! Join us or die! Sasha a shaman! That's a shaman! more power! Okay. Yeah. Yeah. I was raised by sails yeah. Voyez ah ouais, que le jeu soit en anglais, c'est pas un gênant. non? J'espère qu'il m'attire pas vers. Voilà, je m'en disais, il m'attire vers les autres. Le charbon, Le J'en ai 50 sur le nez là. C'est un peu la Marseillaise ce que je de dire, mais enfin on n'arrête pas d'être attaqué de tous les côtés. En même temps, on n'a pas mis nos points de ski là soigné. For my master! Are you feeling? I need to restore yeah. my energy. Not good for the You. Sigh! Oh! You ambition! I am. I am. I am. I am. I am. I am. are am. I I will I his regards. Are you feeling alors qu'on retourne sur mon pas pour euh, ramasser les choses. Hein. Pas eu trop de temps là. Pour pouvoir ramasser euh, les affaires. Donc on va repartir vers l'arrière. Euh, ici, il y avait un coffre. J'ai pas eu le temps, vu qu'ils m'ont tous attaqué, de le looter. Je le vois pas. Hop ici. Hop une masse, l'avantage qu'on peut voir à travers les murs, ça c'est assez bien. On devrait pouvoir arriver à notre mission là-bas, sûrement pas tranquillement, ça serait trop beau. Il y en a trois là, On ne pas étonné. On vont essayer sûrement de m'attirer vers... <tousse> vers les autres, On <tousse> est Your mistress will fail. I will watch you. Have enough energy. I'm just very nice to you. Stand in my way. The God sends his guard. En tout cas un boss qui nous attend au bout on peut le voir sur la mini bouche sol en bas le, la tête euh, le, crâne, là, ça. le crâne là qu'il y a c'est sûrement pas un gentil celui-ci hein hop alors on va ramasser ça on a de l'or une dague on va se soigner par contre j'ai pas vu de, de, de, de truc de mana on a un boss, vous hein. voyez ici. Et on n'est pas arrivé à notre quête. Hein. Je vais le faire à lui, je pense, en priorité. L'élite. C'est vais de me débarrasser de Je vais essayer de me débarrasser de l'élite en premier. Hein. Mmh. perdez la vie, moi aussi Fait beaucoup moins mal que Que tout à l'heure mais... Le jeu je promet euh, sur la longueur euh, Si ils sont de plus en plus durs comme ça Je pense que pour l'instant on n'est pas mort Mais ça ne saurait euh, du rien hein. mmh. Je pas On Arc. L'armure. Ça pique là, hein. Ça pique, ça pique. Alors. Euh... Oh là là là là On va passer des bires. Des ours. J'ai pas trop de mana. Join us que notre mère euh, nous laisse pas dans la panade, hein, hein, notre belle de mère, hein. sinon... Ok. Ok. Ouh. Alors là on a du mana. Hop. On a soigné. Il y a un coffre ici. Je sais pas où il est notre boyer, mais on va le désirer, hein, lui, hein. Hop. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Oh là, là là là là là Il y a du monde. Oh boy, alors là c'est des nouvelles statues... Euh... Oh, mon dieu mais jamais j'arrive là où il faut ils sont... Ils sont je sais pas combien... Quand Corps à corps, on va être sûr de les avoir. Ok, on va ramasser la masse. Ouf! Et quand on regarde sur la map là, on n'est pas tout seul encore. Donc ici, on a tout cassé, c'est bon, les statues qui les protègent. Ici. Oh, on a deux bosses, euh, regardez là, il oh, y a deux bosses. Mm. Et là, ils sont quatre. Oh, On aurait été bien là que notre ENJ euh, qui nous accompagnait euh, dans la partie 1 et 2 soit, soit à nos côtés là parce qu'il y a du monde quand même pour. Euh... Ah. ça se complique hein. tout ça va plus on a des ennemis face à nous ils sont pas cool okay. on a pris un niveau on a une potion niveau vie on va se soigner Il y a du monde aussi en bas. Euh, euh, J'ai plus de magie. Il risque peut-être quand je vais attaquer les boss du haut euh, remonter. Donc, va peut-être aller se les faire histoire d'être tranquille. Surtout, il y a un coffre, et du mana, je vais pouvoir me les faire euh, un petit peu plus à la magie. I need to restore my energy. You don't stand a chance. You're I don't think so. Don't mess with the title. I leave. The shard is losing its power. My de l'argent va ouais, être riche hein après faudra ouais faudrait qu'on regarde le stuff je pense qu'on aura maintenant un stuff beaucoup plus euh, beaucoup plus poussé que ce qu'on a euh, sur nous au niveau armes au niveau armure mais bon pour la troisième partie on va rester comme ça découverte et si vraiment ça vous plaît, ben on regardera dans le prochain épisode euh, si. Euh, tout ce qui est stuff. Si. Ah, il se plus. Si ça vous plaît, si vous avez envie qu'on continue. Ok, on est passé niveau 10. Je pense que ça va sérieusement se corser. Ici, on a un lama. Ok. Histoire de pouvoir aller à ces boss bosses, euh, je ne sais pas exactement si ceux d'en bas seraient montés pour venir nous empêcher à faire ce qu'on a à faire, mais je pense que oui. Ici, vous voyez, il euh, y en a encore. Et le problème étant que je suis pas à l'abri qui monte pour, euh, pour venir aider les, les deux boss qu'il y a là-haut. C'est très très mal, très très mal. Est-ce que tu peux me soigner hein. Je, suis... Je peux pas me soigner quand même ça Ouf Il y a vraiment un timer pour les potions C'est stressant C'est malin C'est très malin. Il y, a, il y a un healer des choses. Déjà le si ours est celui-là, ça te tue simple. qu'est-ce qui fait mal lui Wow. J'essaye de me débarrasser des autres, hein, parce que je sais pas du tout s'ils pourraient venir aider euh, dans ce par haut. Pour les boss, euh, je sais pas du tout s'ils peuvent venir euh, les aider. Il faut dire aussi, comme je vous dis, on a le, le stuff du début, c'est à dire niveau 3, je crois, donc euh, je pense qu'on doit avoir du meilleur loot en chef. Nice, Ça se complique sérieusement. Il euh, y en a encore ici. Oh là là là là Hop, allez, on y va, on est Mmh. I will crush you. Mmh. Et celui-là. Il, il y encore oh, to... oh, oh, oh. beaucoup de monde mmh. Celui-là, lui, on a une armure des gold ici. Là on peut voir, vous voyez sur la map, il y a du monde. La vache. C'est un compliqué. ce qui me je barré. C'est barré. C'est barré. C'est C'est barré. C'est You'll be right back. Are you even trying? Hmm. My powers. I will crush you! I oh, award my master! Grant me more power! What a weakling! Fuck! <laughs> don't shine it! Are you feeling weak yet, the current sends me a Autant au début du jeu on était tranquille sur des petits singes et autres Ça promet et on n'est pas au boss là On s'arrêtera je pense pour cette partie 3 au boss Ça vous aura permis un petit peu de voir le jeu puis on verra vos retours Alors, Ici on n'a rien, on va taper ça On va essayer... Oh là là, il y a encore du... un peuple là. Euh... Ah, J'ai l'habitude de descendre très très très vite. Hein. En même temps, J'en ai sais pas combien de Ça fait monter le niveau, hein. Je sais pas si les boss vont être euh, durs. Oh. Oh. Oh là là il y a deux boss ici aussi hein. Bon se soigner n'y n'a pas vraiment de mana Et là c'est des élites hein. des Yeah. Wow! C'est pas dit que là je m'en sors pour être honnête avec vous. Enormément énormément de dégâts. J'aurais peut-être dû, euh, comment dire, changer mon stuff. Ah. Oh. Il me ramène au milieu, j'ai pas le choix. Ah. La Ah Les élites sont là. <rire> C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. J'ai beau me remettre de la vie, euh, j'en perds aussi vite que j'en remets. Salut, enfin, ça eu, ils sont durs. Ils sont très durs. Hein. J'ai peut-être même mourir. Je sais pas. Oh là là. Il n'y a pas que la magie, hein. Il y, y a la vie aussi, mes mères, hein. C'est sûr que c'est pas dit que je survis, Comme tu dis, on va essayer. Ah ouais, ils sont chauds, ils sont durs, hein. Ils sont très très durs. Hein. Ouais, ouais. On en a eu un. Espérons qu'on ait l'autre. Je pas si les deux autres en haut vont être aussi durs, mais alors là c'est chaud. J'en ai mal au doigt de... sur les flics, c'est impressionnant. Ok. Les élites en tout cas on les a eu, alléluia, on dira. Mais en haut, ça nous attend aussi. Il mal nécessaire, hein, pour qu'on commence notre level. Hein. J'avoue que. plus wow. <coughs> de Wow Eh oh. oh, ben, on a eu chaud, on va tout ramasser. Ouh, ce fut stressant l'histoire de 5 de, de petites minutes là. Euh, là, ici. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est vraiment trop beau. On ah, sait que je vais pouvoir parler... Et là, oh là là, il y a un peuple On va s'occuper de l'ours oh, Ça pique sérieux, ça pique sérieux. Ah. Sinon <t 'en> la magie fait énormément de de dégâts. Ah oh, le traître il a roulé là pour m'éviter. Un... Judas. Au moins qu'on puisse parler à Boyer et qu'on finisse le, la vidéo là-dessus. Au moins ça. Alors, on a des trucs à looter ici. Je pense sur le loot après. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Alors ici, il y a deux statues à, à flinguer Là, 50 gold je pense qu'on va être très riche hein, à la fin ici faut qu'on ouvre le on va tuer ça le white pants ok j'ai pas... pas cassé ce statut là explique tout voyez mais il est où voyez dans le temple Apparemment, ça a l'air d'être ça. on va aller voir, je vais me taper un boss, je le sens bien. Ouh ah, c'est là, c'est là. On doit parler à Boyer. La pièce a l'air vide, ne jamais se fier aux apparences. C'est très trompeur. Oh, oui, parler à Boyer, oui mais moi je veux bien, je ne sais pas où il est ce monsieur je ne sais pas où est monsieur Boyer que monsieur Boyer se manifeste Pour être dire si on a un coffre. une bague de l'or des boucles d'oreilles encore un, un truc encore un truc qui semble pas bon je dirais un donjon Je ne pas péter les vases. Bon, ben, va prendre le mana qui est là. Il a un petit truc qui me dit que je ne sens pas. Bon, alors. Encore une énigme à résoudre. de mana qui redonne de la vie on fait un petit peu le tour voir si on rate rien des lamas par exemple pour un coffre bah, faut, vraiment, faut vraiment fouiller partout hein. et pas se speeder on va passer à côté de trucs euh, eux j'arrive pas à les casser elle veut pas elle veut pas bon on va aller en face hein. je pense à la porte je peux le sens, me dites dans vos propres mots, pourquoi vous m'avez appelé Nagaric a mis une curse sur la terre, et a attaqué la at ville de Paidona. Les Jivaro ont retourné, et ils cherchent les chansons. Donc on appelle un dieu, on lui explique tout simplement que Jibaro attaque tous les villages, et qu'il est, est de retour, donc uh, on demande son aide. Nagaric Son spirit a été cassé, diminué. C'est plus loin de ses alors, il lui explique tout simplement, deity. a dû être là pour le, son, son retour a dû être permis a quelqu'un qui lui a donné le pouvoir de revenir. Alors, elle lui explique que pour pouvoir réussir ses missions, il faut qu'elle soit quand même garantie d'avoir une protection de Terona. mais euh, comment pourrait-elle la trouver Il peut nous aider. Mais c'est peut-être peut-être risqué. Il faut qu'on lui donne un collier et de l'énergie. Il verra ce qu'il va pouvoir faire. Okay. Take it. ok. Succès déverrouillé, sage abyss. A collection of shards is nearby. Kept in a golden chest under the water. À une fois qu'on a cherché quelque chose dans la cave. Yes. Someone has been busy collecting them. Along the coast, you will find a cave. Its entrance marked with the head of a serpent. Il faut qu'on aille dans une cave dont l'entrée est marquée par le symbole d'un cœur de serpent ou d'une tête de serpent. C'est très dangereux. There's always the risk. I'll Et il y a toujours des risques, Jimmy. I've never doubted your fighting spirit. Il nous dit qu'il ne doute pas de nous ni de notre envie de nous battre. Euh, mais il nous dit quand Merci même de ]z. faire attention à nous Je vais. Mais ça, about more than just me. Il a entendu du bruit Il dit qu'il y a des gens qui arrivent huh? We've come Alors après les soldats Nous avons des squelettes hein. Ok Oh Don't mess with this ah il m'aide en fait, hein. ok, super. Ils sont mal, ils sont très très mal. Hein. Je peux pas sûr de survivre à tout ça moi. Même avec le copain là. Je sais pas s'il me... me heal ou quoi. Il est très mal le, le... Moi je veux bien qu'il reste avec moi mais... C'est Hercule Il me heal. Je sais pas s'il me heal ou pas, ça a l'air. on va aller côté de lui là-bas. Moi bon, je veux bien que le dieu là reste avec moi. Hein, il m'aide beaucoup. Wow ce fut pas... Je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à rentrer dans la cave dont tu m'avais parlé, mais non, je m'attendais pas à avoir des squelettes, comme quoi, on sait pas ce qui nous attend dans ce jeu. Euh, Qu'est-ce que c'était que, que ces créatures, d'où viennent-elles tu, tu, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas être en Tu ne peux pas rester ici, tu n'es pas en sécurité, euh, ils pourraient revenir, et encore beaucoup plus. Super. Alors échappe-toi, Luna. As long as I can. Essaye de trouver le passage. Je vais le retenir tant que je peux. Alors le passage est là. Ça va, ça nous aide un petit peu. On se barre, nous donc. Hein. Hop là. Est-ce qu'il faut se barrer ou faut vraiment les affronter Ouais, non. Il faut vraiment les affronter. Non, hop là. Ah ouais non mais ils font mal, ils explosent en fait Ah au secours je vais mourir Et je suis morte Et ben, ça se complique énormément On va rester là-dessus pour cette partie 3 euh, Ça devient de plus en plus chaud, de plus en plus compliqué, les ennemis sont de plus en plus gros de plus en plus puissant et malgré la présence du dieu qui nous a donné un coup de main euh, qui m'a dit courir, j'ai voulu m'échapper mais non on est obligé de les combattre et ils font de plus en plus mal en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'attends vos retours pour cette partie 3 qui est la, la, la fin de la présentation euh, de la découverte de Aluna euh, maintenant si je vois que vos retours, je vous le redis, euh, sont positifs euh, que vous avez envie que je continue etc en fonction du nombre de vues ben, peut-être que je continuerai un petit peu euh, sur ce jeu pour en voir un peu plus, pour voir les donjons, pour voir les caves, pour voir les ennemis suivants. Mais en tout cas, merci à vous. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite euh, pour une nouvelle vidéo ou un nouveau gameplay ou la suite des Let's Play qui sont en cours sur la chaîne YouTube. Euh, que vous dire de plus En tout cas, moi... J'adore ce jeu, je le trouve sympa pour un point and click. Et franchement, c est, c est, tout, tout ce monde cas, etc., c'est vraiment de la bombe. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye bye